Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de cinéma, je vais vous présenter euh, les 5 meilleurs films que je trouve, euh, voilà, de, parmi les milliers de films que j'ai vus, j'en retiendrai 5, 5-6 d'ailleurs, après ça devient difficile d'ailleurs de, de choisir, euh, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc je vais commencer par une petite introduction. Donc selon moi le but de la vie c'est connaître, aimer et servir Dieu Et l'art doit nous aider à cela Connaître Dieu pour nous unir à lui Et on peut le servir Dieu par exemple par la beauté d'une œuvre. Et force est de constater qu'il y a très peu de films qui répondent à ces critères Très peu de films ont un rapport avec Dieu déjà Et souvent les films tournent autour de l'humain donc un film doit, par transposition aussi, nous aider à connaître les autres, à servir les autres ou à les aimer. Euh... Et souvent, les, les films euh, tournent autour de l'altérité, donc les autres, mais il y a pratiquement toujours, j'ai envie de dire dans 99% des cas, il y a de la grossièreté de la violence, du nu euh, la promotion ou la banalisation de situations matrimoniales scandaleuses euh, même dans les films classés tout public et on peut considérer qu'à partir du moment où un film euh, a une restriction de public même pour des enfants, par exemple il y a des restrictions euh, à 10-12 ans vous pouvez considérer qu'il qu sera mauvais d'un point de vue catholique. S'il si y, si y a une restriction même à 10 ans, euh, vous pouvez considérer que c'est un mauvais film. Il y, aura, il y aura forcément quelque chose de, de pas catholique. Euh, ça me rappelle cette citation en Matthieu 14. « Alors on lui amena des petits-enfants, donc à Jésus, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. » Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Euh, donc pour résumer et conclure cette petite introduction, vous comprendrez, qu qu vous comprendrez euh, que les, les meilleurs films sont les films documentaires à l'angle de connaître, aimer, servir Dieu et les autres. Les meilleurs films sont les documentaires, et donc cela va se retrouver dans mon classement. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses, de belles choses, des, des œuvres pertinentes, euh, en dehors de, des films documentaires, mais on tombe dans le divertissement, dans l'émotionnel, et cela ne veut pas dire non plus que l'on ne doit pas se divertir, mais cela doit rester extrêmement accessoire, je dis bien extrêmement accessoire, car nous sommes sur Terre pour connaître Dieu et les autres, les aimer et les servir. Et le but de la vie n'est absolument pas de se divertir, et j'ai même envie de dire bien au contraire. Euh, voilà, et là je vous renvoie sur les, la vidéo sur la mortification des sens sur ma chaîne. Le divertissement, le recours à l'émotionnel sont stériles pour l'éternité et peuvent donc être considérés comme une perte de temps. Donc j'ai commencé mon classement. Donc le, mon, le, le, le premier film, le meilleur film de, que, pour moi de, de, de tous les temps, euh, c'est euh, La Passion du Christ. Donc La Passion du Christ, euh, vous voyez, c'est une œuvre de 2004 de Mel Gibson. Et... Euh, bon, c'est les douze euh, dernières heures de la vie du Christ. Avec un réalisme époustouflant jusqu'à l'usage de l'araméen. Donc c'était la langue euh, en terre sainte à l'époque. C'est vraiment un film prière. Et euh, c'est comme faire un chemin de croix en fait. Et je le regarde une fois par an. J'essaye que ce soit pendant le carême. C'est un film vraiment puissant, saisissant. Ensuite il y a euh, Jésus de Nazareth. Donc, euh, qui est sorti en 1977. Euh, c'est un film de Franco Zeffirelli. Là, c'est à voir comme un documentaire. Hein. C'est vraiment un film euh, fidèle qui nous plonge vraiment dans l'ambiance euh, du temps du Christ. Euh, le deuxième film... Enfin, le troisième film, pardon. Le troisième film, c'est La Passion de Jeanne d'Arc. C'est un film en noir et blanc, muet, de Karl Theodore Dreyer, de 1900. Euh, oui, il est sorti en, en 1928. Et j'étais sidéré par le jeu de l'actrice qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, c'est René euh, Falconetti. C'est un jeu très habité, très élevé. Euh, vraiment, on vibre littéralement devant tant d'émotions et de grâce. L'âme est vraiment portée à son plus haut et à son plus beau. Ensuite, quatrième euh, film, euh, selon moi quatrième meilleur film, c'est l'évangile selon Saint Matthieu de Pierpaolo Pasolini donc euh, sorti en 1964 donc euh, ce film a été de nombreuses fois primé et euh, Pasolini euh, était euh, un marxiste athée et pourtant son film est très fidèle à l'évangile de Saint Matthieu le personnage du Christ qui lui qui d'ailleurs est interprété par un acteur qui lui aussi est, est, est, est un marxiste euh, athée, j'imagine, athée. Euh, pourtant il porte, il porte le personnage du Christ vraiment euh, avec un certain charisme, tout en force tranquille, qui, qui est saisissant. À mon, Jésus, à, à mon avis Jésus était plus doux, mais c'est une remarque euh, personnelle. Alors ensuite j'ai cinquième, cinquième meilleur film, j'ai envie de dire, de classer Mon oncle et Playtime de Jacques Tati euh, à égalité. cinquième ex aequo, Mon oncle et Playtime, donc Mon oncle un film de 68 et Playtime un film de 67. Donc ce, ce sont des, des films euh, très poétiques, plein d'humour, des films euh, très tendres, des films en finesse, en profondeur. Et euh, je tiens à souligner que Playtime euh, est le film à la plus belle photographie que j'ai jamais vue. Euh, celle qui m'a le plus époustouflé. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.